équipe championne d'Afrique 2011 à Madagascar des nations c'est pour la première fois cette coupe à en Tunisie là j'ai mis cette coupe là et alors qui est au centre de la nous a de... permis de jouer le championnat du monde et d'être présent aux Jeux Olympiques de Londres et qui est au centre de la photo au centre de la photo il y a Salah Nedjel qui joue au Real Madrid qui joue actuellement au Real Madrid le coach il y a les ministres après la Révolution et toute l'équipe dirigeante avec le joueur. Et cette coupe, qu'est-ce que c'est Cette coupe, c'est le trophée africain. C'est le premier trophée africain qui est rentré en Tunisie. En quelle année En 2011, août 2011 à Madagascar. Il n'y a jamais eu de trophée du basket tunisien. Avec ces trophées-là, on a eu deux trophées à Rennes. On a eu aussi la médaille de bronze qui nous a permis de jouer au championnat du monde en Turquie au championnat d'Afrique 2009 qui s'est déroulé en Libye. Donc vous en êtes fier Je suis fier. Hein. Et en plus, même la jeunesse est arrivée à jouer au championnat du monde aussi. Et on est parmi les meilleurs clubs, clubs, on est parmi les meilleurs fédérations formateurs de jeunes aussi depuis 5 ans avec l'Angola et l'Egypte. D'accord, merci beaucoup.